Deux ans après une survie modée qui s'appelait M.Colo l'aventurier, souvenez-vous, c'était une petite euh, une petite survie modée qui vous a extrêmement plu et moi je me suis régalé et voilà, deux ans après je vous retrouve enfin, enfin pour un contenu différent et pour quelque chose de, de plutôt différent par rapport à ce qui se passe en ce moment sur le Youtube Game, parce que vous pouvez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'aventures de, de, de, hardcore actuellement et j'ai voulu faire un truc différent et donc on est en 1.19 les amis pour une toute nouvelle survie modé. Euh, pour faire clin d'œil à, à la survie modée d'il y a deux ans, je l'ai appelé M. Colo, l'explorateur. J'espère que vous allez kiffer. On utilise un pack avec énormément de mods. Il y en a 116 euh, au total. C'est un pack qui a été créé par Troncat55 et qui regroupe beaucoup trop de mods que je vais pas pouvoir vous citer pour des raisons évidentes. Voilà, je vais pas vous citer les 116 mods. Euh, alors vous voyez en bas à gauche 218 mais ça je pense que c'est une histoire de pour faire, pour faire fonctionner les mods. En tout cas, voilà je sais qu'il y, y a pas mal de mods à à l'affiche notamment le Nether qui a été amplifié, il y a plein de structures additionnelles, il y a des nouveaux biomes qui sont beaucoup plus améliorés, sachant qu'on est en 1.19, donc la dernière version. Autant vous dire que c'est une totale découverte pour moi et surtout sans prise de tête. Hein. Donc clairement les amis, je vais prendre mon temps, on va se régaler. Je sais juste qu'il n'y aura pas de monstres autour de nous si on fait un feu de camp. Donc voilà, ça c'est une histoire de mode également. Il euh, y aura plus de PNJ dans les villages, il y aura des enchantes spéciaux, il y aura de la déco, des nouveaux monstres et bon bah de l'aventure globalement. Donc vraiment pas mal de, de belles petites choses. Les gars, mettez-vous torse nu, téléphone en mode avion, un petit soda ou de l'eau. Faites-vous plaisir, on va se régaler et je vais vous raconter un petit peu tout. Euh, tout ce qui va se passer durant cette aventure. Mais d'abord, évidemment, on va créer notre monde. On se le fait en direct live avec vous pour partir sur de bonnes bases tous ensemble. En tout cas, n'oubliez pas le pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. On va se régaler. Évidemment, on va appeler ça... Hop là, ça commence bien. Ouh, ça commence bien. M. Colo, l'explorateur. Difficulté normale, évidemment. On ne va pas se mettre en difficile. On ne va pas se mettre en paisible ni en facile. On reste en normal. Et pour le reste, je ne touche à rien. Let's go Allez on y est les amis, je peux vous dire, je peux vous dire que je suis très très excité euh, Alors là il fait très très sombre, ouh on est dans un biome jungle un peu plage Attendez on va juste se mettre à la lumière, bon je peux perdre des coeurs c'est pas bien grave Puisque euh, je ne suis pas en, en hardcore Donc là les amis on est vraiment sur euh, une aventure très différente de tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui sur Youtube hein. Clairement vous pouvez voir, voilà je vois mon corps, c'est une expérience totalement différente de d'habitude de, de, de, de Donc il y a vraiment pas mal de modes qui changent énormément de choses. Voilà, je pense qu'on qu peut le dire. Alors, regardez mon bras. Voilà, mon bras, hein, il est là. Euh, il n'est pas habituellement comme on peut le voir euh, d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire C'est incroyable. Bon, il euh, y a des arbres différents. Ouais, incroyable. Des cocotiers, mais c'est ultra stylé. Ok, donc on est là pour découvrir... Euh, Peut-être que vous allez connaître des mods, etc et ça tombe bien les gars parce que si vous pouvez m'aider en commentaire on dira jamais non mais moi du coup je ne connais pas et je découvre tout en même temps vraiment zéro prise de tête vous l'aurez compris je, je veux vraiment prendre mon temps et m'amuser petite parenthèse pour vous dire euh, que ma précédente vidéo sur minecraft euh, et je suis trop content de vos retours je vous en remercie énormément donc qui s'appelait euh, bref minecraft en 2022 euh, c'était une vidéo non pas troll mais c'était une vidéo où j'ai exprès euh, écourté la durée de la vidéo pour mourir très rapidement c'était juste pour vous faire comprendre et vous l'avez très bien compris bah juste pour vous faire comprendre et eh bien le retour quoi le retour qu en gros minecraft commence de nouveau un petit peu à, à m'intéresser quoi finalement donc euh, donc voilà on est sur un qu'est ce que c'est que ça oh ça met des petites étoiles jaunes pour dire que c'était des nouveaux items c'est incroyable ça c'est quoi Je, je... <rire> il ya tout qui va m'attirer hein. je vais être très honnête avec vous ok bûche de cocotier mais non vraiment donc c'est vraiment des, des bûches spéciales de cocotier. très bien. On est sur un, un ressource pack par défaut, et puis le shader, je sais plus c'est quoi le nom du shader, je vais regarder vite fait pour vous. Euh, c'est pas ici, <rire> c'est pas ici. Euh, oula, comment ça fonctionne Ah voilà, pack de shader, c'est le Triliton. Voilà, je ne connais pas ce shader, mais j'ai voulu l'essayer le, tout simplement, parce qu'il a l'air bien sympa. Je l'ai trouvé très pétillant et très euh, couleur d'été, très saturation, tout ça, enfin voilà, très joli. Donc vraiment, euh, quoi de mieux pour, pour se faire plaisir durant cette aventure Alors, je, ça va me stresser, mais j'ai la flemme de terminer cet arbre. Je vais être très honnête avec vous. De toute façon, on va pas rester ici. Euh, je vais vous parler un petit peu de la continuité. Donc, quel est le but de cette aventure Parce que voilà, je commence une série. Euh, J'en connais... Voilà, je connais les mauvaises langues qui vont dire que je vais jamais la terminer, que si et ça. Euh, Capitaine Kraps oui bonjour Non oui alors je vais, je vais tout vous expliquer euh, Très bien il n'y a pas grand chose à voir par ici C'est gentil ça J Alors là je suis, <rire> je suis vraiment oh, les gars je, je découvre hein. Je découvre Je pense que si je m'accroche Si je m'approche je pense qu'il me Il me pince Il est totalement gentil Ok je vais pas lui faire de mal Et là on a des Des coquillages Oh mais vraiment des coquillages sur la... Et on a, trop la on a de la noix de coco Mais c'est trop cool Ok Nice Ok Bah en fait, euh, on a de la bouffe déjà. Je pense qu'on peut manger ça comme ça. Je peux voir les crafts que je peux faire avec. Euh, Ragout tropical. Euh, frérot, je préfère manger le la coco euh, nature. Hein. Je pense que vous ne m'en voudrez pas. Allez, je récupère le petit coquillage ici encore. Je sais pas à quoi ça peut servir, mais j'aime bien l'idée. Et euh, on va se barrer d'ici, tout simplement. C'est vraiment beau, là, ça fait... Voilà, là, j'ai pas l'impression d'être sur Minecraft, alors si, quand même, on, on sait que c'est Minecraft. Mais vous voyez ce que je veux dire on est, on est ailleurs, en fait. On est quand même un petit peu ailleurs, et ça fait du bien. Voilà, sachant que moi, là, 1.19, vous l'aurez compris, je n'y connais rien. Je n'y connais vraiment rien, mais alors là, en plus, avec les rajouts de mode, je pense que ça va être une, une dinguerie. Je récupère la coco, parce que si ça nous fait de la nourriture, euh, c'est vraiment formidable. Alors oui, euh, au niveau contenu un petit peu, j'ai envie de vous mettre à l'honneur. Euh, J'avais vraiment envie de mettre à l'honneur la communauté et euh, vraiment de sorte à ce que je tourne les épisodes uniquement après avoir vu vos retours. Donc c'est à dire que l'épisode 2, je le tournerai uniquement quand j'aurai vu vos retours sur cet épisode. Donc vraiment le prochain épisode il sera pas tourné à l'avance et ça c'est cool. Et je vais vraiment m'engager à éviter en tout cas de tourner trop à la suite les épisodes. Enfin... De, de tourner à la suite tout court. Vraiment, je veux voir vos retours avant de continuer la suite. Donc là, en même temps que je me promène, je vais tout simplement vous raconter, enfin vous dire, les, les deux idées que j'ai eues dans un premier temps. Qu'est-ce que c'est que ce truc, je ne sais pas H. De la hache. Très bien, avec ça on peut faire des blocs bizarres. Ok. Il va y avoir trop de nouveautés, là moi je suis perdu, en plus il y a des fleurs incroyables. Je sens que je vais... De l'oignon frérot. Il y a de l'oignon frérot. Ah, on peut voir, en fait, ça nous rapporte une côtelette. Mmm, c'est trop pratique. Ça. Ah bah, enfin, eh. Hey. Moi, je prends, hein, Parce que si je peux avoir de la nourriture euh, quand j'en aurai besoin, ce sera plutôt sympa. Bref, le commentaire du jour. Tout simplement, en gros, je vais sélectionner à chaque fois un commentaire pour le mettre à l'affiche dans l'épisode suivant. Voilà, c'est le truc que je faisais à l'époque. Ça rappelle vraiment le, le YouTube de l'ancien temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que... <rire> non mais, soyez honnête, hein. Aujourd'hui, tu regardes les vidéos... Euh, les gens s'en foutent des commentaires j'ai l'impression, enfin, ça m'attriste totalement. Et moi j'ai vraiment envie de vous montrer que bah, moi c'est totalement l'opposé. Donc tout simplement, je sélectionnerai un de vos commentaires, sans aucun but, hein. vraiment euh, ça peut être un commentaire rigolo, un, un commentaire instructif, un commentaire euh, gentil, un commentaire euh, méchant, bon bah ça se passe pas cool, mais bref. Et le but du jeu c'est que dans le prochain épisode à chaque fois je vais mettre en avant un commentaire, je vais le lire, je vais dire le pseudo etc. et puis il apparaîtra sur l'écran. Voilà, Je faisais ça à l'époque et c'était vraiment sympa. Deuxième truc, le défi du jour. De la même façon, vous allez mettre en commentaire à chaque fois un défi. Euh, voilà, vous me proposez un défi réalisable, hein, euh, évidemment. Et je le réaliserai dans le prochain épisode. Qu'est-ce que c'est que ce truc Attendez là. Qu'est-ce que c'est que ce... C'est une cerise géante là ou c'est une pomme ou... C'est un bloc. C'est un. Waouh, c'est une pomme vraiment Je peux pas crafter quelque chose avec c'est juste une décoration, une pomme euh, overweight Genre une pomme gigantesque Ok je crois qu'on a une chance euh, incroyable Là-bas on a une structure Donc voilà proposez-moi les gars vos défis en commentaire A euh, chaque épisode je réaliserai Un de vos défis pour l'épisode d'après Donc évidemment pour cet épisode j'ai pas de défis à accomplir Déjà on va essayer de se mettre bien Parce que ça commence un petit peu euh, à la one again hein. J'ai envie de dire je me balade et je m'éclate euh, On a un petit portail du nether cassé en coffre Ici avec Wouhou Progrès réalisé Marks the spot, on tu un coffre ça Très bien, on a dû faire une pelle, une boule de feu Deux obsidiennes Jean-Pierre en or Ice bucket challenge Est-ce stylé les achievements comme ça qui apparaissent Oh ça ça me plaît Ah ça ça m'excite, bon très bien On a en tout cas ici, euh... est-ce que j'ai un mode pour mettre euh, qu'est-ce que c'est que tout ce truc là Non je regarde parce que j'ai pas fait attention euh, Vraiment j'ai installé le mode pack Je me suis pas cassé la tête, j'ai tout préparé mais j'ai pas euh... Voilà j'ai pas retouché les mods Chose que je fais habituellement j'ai pas mis de mode qui permet de mettre une map et c'est bien dommage. Peut-être que je le rajouterai pour le prochain épisode. En gros pour pouvoir mettre des waypoints, donc des, des points de marquage hein, tout simplement. Euh, bah, pour pouvoir euh, ne pas se perdre et surtout euh, retourner à des endroits qui sont, euh, qui sont sympas quoi. Donc euh, j'aurais dû faire ça. J'essaierai je, d'installer ça pour le prochain épisode je pense. Sinon après niveau mode je compte pas en rajouter euh, des 100 et des 1000 par la suite. Hein. Vraiment... Euh... Je pense qu'il y a déjà pas mal de modes et vous pouvez le constater, les melons en témoignent. <rire> C'est un petit peu complexe. Bon, promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Donc voilà, faites-vous plaisir en commentaire. Déjà, j'ai hâte de voir votre hype. Vraiment, bombardez-moi cette punaise de barre de like. Et puis voilà, en commentaire, vous mettez euh, voilà, le commentaire que vous voulez et je vous mets à l'affiche dans le prochain. Et puis également, un objectif à réaliser. Évidemment réalisable. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas me dire d'avoir 10 blocs de diamants dans le prochain épisode. C'est déjà impossible, de toute évidence. Voilà, donc vraiment, il faut que ce soit réalisable pour le prochain épisode. Qu'est-ce que c'est que cette structure Je ne sais pas. Pourquoi euh, j'ai la bûche dans cette main, je ne sais pas. What Qu'est-ce que ça veut dire ça Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi j'ai une troisième main frérot Ok, je pense qu'on peut porter vraiment beaucoup de choses sur nous. Euh, plutôt sympa. Là voilà on a des nouveaux biomes, ça évidemment je pense pas que ce soit de la 1.19. Enfin euh, du coup si, mais je veux dire ça vient des mods. Euh, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut voir d'ailleurs le, le, le biome ici là En faisant F3 Pas du tout. Euh, je ne sais pas où c'est que c'est écrit. Je suis absolument aveugle, il y a beaucoup trop de texte. Voilà, si vous avez vu, n'hésitez pas à me le dire, je ne le vois pas. Voilà, euh, très bien, en tout cas c'est de la cassia qu'on a là. Le soleil va se coucher. J'ai de la bouffe sur moi, donc pas de panique à ce niveau-là, il y avait des poules. Euh, on va devoir aller en grotte, il y a des cochons. C'est pas un cochon noir. <rire> Allez, ça commence. Euh, on va se mettre dans la sauce. Non mais en tout cas, euh, il y a une ruche de miel là-bas, il y a des vaches Je pense qu'on va partir en grotte. Euh, on est à la couche 64. Parce que là, le problème, c'est que le soleil va se coucher et on n'a pas... Mais si, il y avait des moutons, il n'y en avait qu'un seul. On peut pas se faire de lit, il y a du charbon là. Ouais, va falloir qu'on... Alors là, tu vois, ça me fait plaisir. Parce que ça me rappelle vraiment le Minecraft de l'époque. Euh, C'était totalement l'inverse de ce que je disais dans la précédente vidéo Minecraft où je vous disais, voilà, aujourd'hui, il euh, n'y a plus besoin de, de faire ci, de faire ça, machin. Mais en fait, si, du coup, là, on est dans un début d'aventure comme à l'ancienne où on n'a pas le choix. Il fait nuit, il va falloir qu'on se protège et qu'on aille sous terre et qu'on aille miner. C'est exactement ça. D'ailleurs, les épisodes vont durer, voilà, je pense, une petite vingtaine de minutes. Euh, quelque chose comme ça. Euh, J'enlèverai les shaders dans la mine, évidemment, parce que sinon, on va pas voir grand-chose. Enfin, on va voir comment ça va se passer, tiens. Par contre... Je suis peut-être pas au meilleur endroit pour mener l'âge de pierre. Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, voilà, c'est que ce sera euh, les épisodes sortiront tous les deux jours, on va dire quelque chose comme ça. Euh, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, tous les deux jours, les épisodes vont sortir. Euh, deux trois jours. Voilà, je peux pas, je vais pas vous promettre euh, non plus l'impossible. Déjà, ce sera pas tous les jours. Et puis voilà, comme dit, je veux voir vos, vos retours. Donc, euh, donc voilà. Alors, ma pioche ne suce pas, comme vous pouvez le voir. Très bizarre. Je, je découvre, hein. Comment ça se fait que ma pioche ne suce pas Non, pas ne suce pas, mais elle ne suce pas. Très étonnant. Vraiment, le soleil se couche et j'ai très, très peur. Hein. Je... Voilà, on va vraiment se mettre à l'abri les gars. Je... <rire> Ça me fait peur les gars. En plus, ce Minecraft me fait peur parce que c'est un Minecraft inconnu pour moi. Vraiment, je ne connais pas... Je... je sais pas où on va mais on y va. On va goûter la coco les gars. Hum... Mmh. Oh regardez le... En bas à droite, la nourriture, en fait, elle... Elle augmente pas d'un coup. Merde. Pardon. Excusez-moi. Ah non en fait ça te permet de prévisualiser ce que tu vas gagner en fait euh, en nourriture. D'accord ok ok ok je, voilà c'est sympa la découverte mine de rien. Allez on descend on descend tranquillement mais sûrement j'ai pas non plus dynamic light c'est un petit euh, reproche que je peux faire à ce mode pack en tout cas GG bien sûr à l'auteur d'avoir regroupé tous ces mods et qui fonctionnent ensemble c'est vraiment bien bien joué mais voilà je pense que pour le prochain épisode je vais essayer euh, dans un premier temps de mettre la mini-map, non pas spécialement pour voir aux alentours mais c'est surtout vraiment pour mettre les waypoints et puis dans un deuxième temps pouvoir mettre euh, le dynamic light parce que du coup vous voyez ça n'éclaire pas avec la torche dans la main et c'est vraiment dommage alors si je me tais un petit peu et que vous écoutez le son il y a un mode qui fait que l'audio est amélioré dans les grottes, il y a un petit écho. Et ça rend super sympa. Si vous regardez cette vidéo sur téléphone, à mon avis, vous ne remarquez rien. Mais en tout cas, ça rend super bien si vous avez un casque ou peut-être des écouteurs ou si vous êtes sur des enceintes. Ça s'entend vraiment super bien. Et c'est plutôt pas mal. Par contre, ma pioche en bois, elle est infinie ou quoi C'est quoi ces conneries là Ça me tracasse. Ça me tracasse. Bon, on a du charbon, très bien. On est à la couche 47. Là, vraiment, le but du jeu... C'est juste de trouver une grotte, quoi. On n'est pas là pour faire du minage au petit dès le premier épisode. Qu'on soit bien d'accord. Là, j'aimerais juste trouver une grotte. Un des trucs qui me fait un petit peu peur, c'est vraiment les grottes... J'ai plus de torches, mais je peux en refaire. C'est vraiment les grottes inférieures. Enfin, les grottes négatives. Ça, c'est un truc qui me fait peur parce que je suis pas fan du tout. Et c'est le seul truc qui me fait un petit peu reculer sur cette série Minecraft. Mais pour le reste, vraiment, je suis très, très excité. Ah Ça va être terrible, ça ça va être terrible hop là du silex parfait c'est toujours sympa ça voilà en tout cas on, on se fera une base très très rapidement et euh, avec tout ce qu'il faut pour, pour pouvoir miner relativement facilement et puis je ferai des trucs en off ça y a pas de problème comptez sur moi je suis très excité voilà je vous le dis je suis comme un, je suis comme un enfant et j'ai vraiment hâte de voir vos retours euh, l'objectif que vous allez me proposer pour le prochain Et puis alors voilà concrètement on verra ce que ça donne hein. euh, Au fur et à mesure On s'adaptera euh, J'ai aucune idée du nombre d'épisodes Et euh, non plus de l'objectif final On fera probablement l'Ender Dragon Mais rien n'est euh... Yassine Grotte Est-ce que je laisse le shader ou pas C'est une bonne question Ah là là je suis Allez vous savez quoi je l'enlève Allez les gars Vous me direz en commentaire si vous voulez que je laisse le shader ou non Hop désactiver appliquer Oh c'est rapide en plus Magnifique Oh, vous me direz si vous voulez que je laisse le, le shader en grotte ou pas D'accord Oh là on va se faire plaisir Mais bref voilà je sais pas jusqu'où on va aller euh, Jusqu'à quand j'en aurai marre Jusqu'à quand si et ça Vraiment on s'adaptera Je m'adapterai à vous Et euh, je m'adapterai à moi même à, à plein de choses en fait Parce que voilà Ça, ça dépend des modes hein, je sais pas Il y a peut-être des trucs euh, spéciaux Des quêtes où J'en ai aucune idée Vraiment j'en ai aucune idée euh, On va tout éclairer Qu'est-ce que c'est que ces trucs On a de l'herbe Ah oui alors ça je connais hein. Ça je connais c'est euh, de l'Azalée fleurie Ça, je me souviens que j'avais déjà découvert ça une fois, euh, pour ceux qui me suivent en live, de, des fois, quand, bah, quand je fais des lives. C'est très joli, ces grottes-là. Ça, c'est un truc qui est bien sympa avec des Nénuphars. Allez, on va un petit peu miner, récupérer euh, du fer par-ci, par-là. Mais voilà, je suis, je suis bien content. Et en plus, ça me fait plaisir parce que juste avant, mais vraiment, hein, j'ai vraiment préparé euh, cette, cette aventure euh, à l'avance. Je savais que j'avais envie de la faire. Je savais sur quel mode pack. Attendez, je suis en sneak je suis en sneak, j'ai l'impression que je marche super vite, c'est effrayant de voir son corps comme ça, c'est effrayant les gars, <rire> ça me fait trop peur. C'est vraiment une autre, je sais pas vous en tant que viewer comment ça fait de voir mon corps comme ça, mais moi c'est vraiment une expérience de jeu très bizarre, mais, euh, mais c'est sympa. Bref, je disais, j'ai vraiment tout préparé à l'avance, vraiment je, je savais à peu près où je voulais aller, mais là vraiment juste avant de démarrer l'enregistrement euh, aujourd'hui, J'étais, J'ai vu plein de nouvelles aventures Minecraft qui arrivaient sur YouTube. J'étais en mode, non, mais c'est pas vrai. Ils se sont tous passés le mot pour, euh, pour qu'on fasse tous la même chose. Et en fait, non. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de Minecraft hardcore en 1.19. Plein de trucs comme ça. Et sans shader, sans rien et tout. Et du coup, ben, je pense que je suis un... enfin, j'espère que je suis un peu l'ovni aujourd'hui, en tout cas. Sur, euh, sur YouTube et sur Minecraft. Et, euh, et être, euh, non pas l'un des seuls, mais en tout cas, voilà. D'être. Euh, D'être pas comme tout le monde. Voilà, aujourd'hui, je vous propose un, un, une survie modée en 1.19 avec du shader avec une bonne qualité je l'espère la meilleure possible en tout cas et, euh, et puis voilà j'ai cru voir un truc bleu là-bas j'ai quand même pas fumé frérot non je vous l'ai pas dit parce que je voulais pas me, me couper pour la 90ème fois mais j'ai vu un truc bleu là-bas euh, attendez euh... c'est très bizarre je sais pas dans quoi je m'embarque euh, c'est pas comme si j'étais pas stuffé euh, mais je suis pas stuffé quoi alors allons-y gaiement bonjour oh on voit rien euh, vous savez quoi pour le shader Ne répondez même pas à la question. <rire> non non mais je, je suis curieux de voir vos retours. Mais là, même sans shader, on voit rien frérot. Hein, euh... Ah ouais. Ok, bah écoutez. On va juste sécuriser vite fait. On est en couche quoi là On est en couche zéro déjà Wesh On a trouvé une belle grotte Ça, je peux pas récupérer. Nice Ah regardez, c'est le truc bleu dont je vous parlais Ok, il y avait une poulpe. Il y avait des poulpes lumineuses. Et là, on est en couche négative. Plein de fer je vais me faire soulever la gueule hein. je vais me faire soulever la gueule à mon avis j'ai des gros bras on éclaire à fond il a pas l'air d'avoir de monstre hein. je sais pas où on va là frérot ah ouais vous savez que j'ai peur là premier degré ah ouais non mais là ça fait flipper frérot hein. attendez moi ça me attendez est-ce que je peux faire un craft rapide là histoire de reprendre la main avec le nouveau Minecraft, voilà. Pratique ça. Euh, ok, attendez, on va vite sécuriser. Parce que c'est bien là, ça me fait une safe zone que je pourrais miner en off, plutôt que vous embêter avec du minage que tout le monde connaît quoi. Là, il y a de l'eau. Il y a pas de monstre. J'entends des chauves-souris. Ah, je suis dans une faille. Là où il y a le ciel, d'accord, ok. Ah là, on est pas mal en vrai. On est pas mal en vrai là. On est sur quelque chose de sympa et on est dans une grotte négative Enfin j'appelle ça une grotte négative hein. Vous m'excuserez C'est un petit peu ridicule comme nom mais bref C'est à dire qu'on est en dessous de la couche zéro. Donc déjà là on est sur de bonnes bases Après les premiers épisodes Bon il faut évidemment qu'on se stuff mais ça va être relativement rapide Je vais miner en off hein. pour être très honnête avec vous Je vais miner en off Mais là le but du jeu j'ai vraiment pas envie de, de tous vous saouler Donc clairement on va se trouver Un bel endroit et on va se faire une base hein. Ça va être vraiment les, les débuts quoi mais pourquoi ma pioche ne se casse pas C'est une nouveauté ça aussi Attendez le briquet est-ce qu'il se casse ou pas Non il a pas de barre de durabilité frérot Qu'est-ce que c'est que ce truc Ok bon bah j'ai usé la, la boule de feu mais c'est pas grave Ça aurait servi à rien Très bizarre Très très très bizarre les amis M Récupère Waouh C'est beau en vrai les poulpes comme ça Je trouve ça super joli Très bien Et en plus on peut faire des Déjà là on peut faire 6 items frame je crois 6 item frame lumineux Donc euh, pour notre base Ça va être bien sympa On a du lapis ici Oh non la poulpe elle est morte Non Ah non c'est beau Et là on a de la grotte qui descend What Oh attendez Attendez on peut faire des plongeons On peut faire des plongeons <rire> sur Call of attends attends regarde non c'est trop oh, attendez j'ai ma pioche dans le dos non c'est trop ah ouais et on peut glisser genre super loin en vrai bah du coup on peut, je peux pas le, le je peux pas aller vraiment loin là mais attendez mais c'est incroyable oh, c'est incroyable non alors vraiment je bah voilà je découvre les gars hein. c'est vraiment euh... on découvre ensemble peut-être que vous connaissez ça mène à nulle part Déception. Euh, mais c'est génial! Mais attendez, on va trop s'éclater en vrai. Alors, je, je pense pas forcément à faire des passages secrets, à vrai dire. Mais on peut, on peut faire des trucs ultra stylés pour le coup. Hein. Là, il y a du minerai à récupérer. Ok. Bah, je vais récupérer tout ça en off, les amis. On va s'en arrêter là pour cet épisode. Je récupère tout ce dont j'ai besoin. Je pense que je vais ressortir parce qu'il y a vraiment pas grand chose à faire. Euh, voilà, je ressortirai pour le prochain épisode avec tout ce qu'il nous faut. Alors, voilà ça c'était juste pour vous confirmer que vous inquiétez pas les monstres sont là, voilà comme ça personne n'aura peur qu'il n'y avait pas de monstres, et eh ben voilà et eh ben on a safe la grotte et eh ben les amis, j'ai hâte de vous lire plein de pouces bleus vraiment pour cette nouvelle aventure c'est vraiment, j'ai trop trop hâte de voir vos, de vous lire, voilà tout simplement et puis comme dit dans deux jours je pense prochain épisode qui va être bien sympa et où j'aurai vu tous vos retours j'ai très très hâte, je vous fais plein de bisous c'était Mkolo Ciao à tout le monde Ah je pétis en plus, regardez, je pétis de mille feux <rire>